Avec les génériques, il n'y a pas de hic. Les médicaments génériques secrètes fabrique. Les médicaments génériques sont les équivalents des médicaments d'origine. Eh oui, ils sont tout aussi efficaces. Mais savez-vous vraiment de quoi ils sont composés Non Eh bien, comme les médicaments d'origine, les médicaments génériques se composent de principes actifs et d'excipients. Le principe actif, sous forme de poudre, ne peut pas être ingéré tel quel. C'est pour ça qu'on utilise les excipients, pour faciliter l'assimilation du principe actif par l'organisme. Le médicament générique comme le médicament d'origine peut prendre des formes différentes, comme celle-ci, celle-là ou encore celle-là. Le médicament générique peut aussi varier de couleur ou avoir un goût différent en restant tout aussi efficace que le médicament d'origine. Enfin, les médicaments génériques bénéficient, quand c'est possible, des dernières générations d'excipients. So chic